On se retrouve pour la suite De Tactical Monster Waouh on a débloqué Un monstre Ah bah oui c'était le Waka okay. Super Alors j'ai vu que le première épisode nous avait pas plu Parce que je ne parlais pas Après je fais des tests hein, Et puis... puis voilà Alors nous avons Le Cabu Gratuit nous allons le prendre tout de suite. Et nous allons commencer notre suite de l'aventure, chapitre 2. Alors, nous allons améliorer ce qu'on doit améliorer. Alors, on est ah ouais avec lui aussi c'est bien Parce que ça peut être de loin De là c'est bien c'est de loin Eux c'est dur rapprocher. Comme vous voyez je me suis fait focus sur lui Et il est mort ah j'aurais pu tirer Mais je suis bête moi Je réfléchis pas assez des fois Je joue trop vite Là, je vais juste faire comme ça et ça marche. Ouais, on se focus sur lui, il va mourir. Oh non, il est pas mort. Yeah. Flash ultime. Réussi. On va avancer tout petit par tout petit. Hein. Pouf. Bon, adieu. Allez, go. Fais du mal. Charge de claire. Oui. Allez, à toi. chaîne Pouf. Il est presque mort. Bon, j'essaie le, le mode auto. On va voir ce que ça donne. Suivant. Alors, vous me direz dans les commentaires si je fais les combats d'un seul euh, chapitre en une vidéo ou euh, est-ce que bah, je fais la moitié puis la moitié dans un autre à vous de me dire allez pouf ils vont tous acharner sur lui le pauvre il a rien demandé et il meurt Dommage. que eux peuvent tirer de loin en fait, c'est ça le problème. Ah ouais mais ils sont tous niveau 2. C'est pour ça qu'ils font pas tellement tellement mal, mais quand même. Un petit peu. Que que que pouf T'y est mort, t'y est mort Allez on passe à toi Chacun votre tour Oh bah adieu c'est de loin alors qu'il y a celui-là devant tant, tant mieux pour moi hein. Et yes, oh d'un coup il a tué C'est parfait ça Pouf Prochaine attaque il meurt et c'est gagné non j'ai pas fait le truc auto bon, on va le faire juste là on va tester le mode automatique ah si on peut voilà c'est le mode automatique ça fait que pendant ce temps je vais pouvoir parler avec vous sauf si la partie se termine très très rapidement vu comment ça va Très, très vite. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse du manque de vidéos et de lives qu'il peut avoir, mais que je n'ai pas le temps de tourner les vidéos, ni de les monter, ni faire les miniatures, ni rien. Et bah c'est déjà terminé. J'ai même pas le temps de parler. On va refaire des automatiques, hein. c'est tellement mieux. Ça m'évite de... de chercher à jouer. On va faire la première attaque. Et après, on se met en automatique. Euh, voilà, je m'excuse du manque de vidéos et tout. Euh, les lives, il y en aura juste que le dimanche, je pense. Après, vous êtes prévenus sur Discord et un peu sur Instagram. Mais euh, voilà, je m'excuse vraiment, je ne peux pas faire mieux. Puis voilà, passons au mois d'août. Là, il y aura les vidéos et tout. Même fin juillet, début août. C'est à partir de là qu'il y aura toutes les vidéos que je pourrais faire. Bon, après, il faut juste que je trouve les, les idées. Après, je les tourne, je les monte et tout. C'est pour ça que si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Que je sache. Bon, allez, cette fois-ci, on va attaquer par nous-mêmes. Sinon, ça va pas être troll. Parce que utiliser l'automatique tout le temps, je pense pas que ça vous... Allez, pouf, tac. Toi t'es bientôt mort, je te donne une attaque et t'es mort. Bon, toi on va faire, on va aller là, tac. Réunion, c'est la réunion ici. Je vais refaire tout le tour, pour pouvoir passer. Ça va être assez long. Pourquoi il se focus tous sur lui là Allez, go, un petit faucon... Enfin, un petit aigle. Allez, mer. Yeah ok on a débloqué plusieurs choses comme ça à la prochaine vidéo je pourrais vous montrer les différentes choses qu'on aura débloquées. j'espère que le premier épisode n'a pas été trop long non plus je pense peut-être pas qu'est-ce qu'il fait là lui hep hep hep. tu t'en vas toi non mais oh ah d'accord t'es comme ça toi d'un coup tu me tues mon mon, mon aigle non, mais oh. J'accepte pas du tout ça, moi. Voilà, merci d'être mort. Ça t'apprendra. À vouloir tuer mon petit. Allez, on avance. Yeah. Pam. Oula. Il s'est énervé, dis donc. Oh dommage t'es mort Viens là peu mais pourquoi il ne sait pas ok c'est juste un jeu de combat en fait Et faut faire évoluer nos les personnages Pour devenir plus fort et pour défoncer tous nos ennemis Et aller le plus loin de l'aventure Après si le jeu vous plaît vraiment essayer de faire toute l'aventure du jeu en vidéo vu que le jeu a l'air de bien fonctionner même en... en vous le filmant et tout assez fier que je puisse quand même filmer un jeu hein, que j'aurais pas pensé pouvoir filmer les jeux hein. par exemple, faut que je surveille que n'arrive pas au chapitre 3 et que le final je continue et que voilà Oh, je suis. Puis il a mis longtemps. J'ai appuyé. Il a mis 3 heures pour charger son, son attaque. Allez, toi, t'es mort. Bye bye. Pouf. Oh non. Dracula, tu as osé taper, mon petit. Ah oh, bah toi, tu vas mourir. Allez hop. Pouf. Allez go, toi t'es mort, voilà, tu vas mourir dans quelques petits instants. 3, 2, 1, t'es mort Mais d'où t'es pas mort Comment ça Ça se fait trop pas. Et là, bah voilà t'es mort. C'est pas trop tôt. Ok, nous allons voir... Ok, ça se finit à 15. Et nous sommes à 8. C'est parfait. Comme ça, au moins, on saura... Ah, oh, on peut attaquer d'entrée et Et ben, on va attaquer, hein. Je sais pas si c'est une bonne stratégie d'attaquer direct. Mais au moins, pendant qu'il y en a un qui se fait attaquer, même s'il si meurt, il perd quand même des dégâts. Après, je sais pas... Qu'est-ce que vous en pensez, vous Mais euh, voilà. Fait que des fois, pendant que je vous parle, je m'en automatique. Au moins comme ça, peut-être que je serai sûr de gagner. <rire> Ouah wow. Rugissement de l'ours, ça a été fait. En fait, ça a mis des protections, mais ça n'a pas trop fonctionné, je pense. Je sais pas du tout. Après, je découvre le jeu, en comme vous. J'espère que ça vous plaît. Le, graphi... le graphisme et tout. Le système du jeu. Je sais pas du tout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Il reste qui a tué là Il en reste deux à tuer. Ouais, c'est bon. Je vais m'en occuper. On se calme, on se calme, on se calme. Ah bah, ça y est, j'ai gagné. En fait, je pensais que c'était un ennemi, mais au final, non, c'était le mien. Ça fait qu'au moment j'ai enlevé l'automatique, c'était déjà fini. Tac. Après, je pense que c'est peut-être plus rapide si je laisse en automatique que si moi je joue, parce qu'après le temps que je cherche et tout, c'est peut-être plus long. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire. De m'envoyer des dessins, que je puisse faire des séries dessus, si ça vous a plu. Oh, des dessins de youtubeurs et youtubeuses que vous dessinez, mais vous marquez pas le nom dessus. Sinon ça serait pas drôle. Des questions pour FAQ que j'aurais besoin. Des tu préfères aussi. Ça, je pourrais en faire. Euh, vos textes bizarres aussi, n'oubliez pas de m'en envoyer. Sauf si la série euh, vous énerve et que vous aimez plus. Que je peux tout à fait comprendre et que je peux arrêter à tout moment. Mais euh, voilà. Après, à vous, à vous de jouer le jeu quand je vous demande des petites choses. Après, c'est pas compliqué. Hein. Essayez de participer au maximum quand je vous demande des petites choses. Alors. Ok. Eh, qu'est-ce qui se passe Tu as choisi de ne pas attaquer. Hein, eh, quoi Non, mais. Je veux attaquer, moi, qu'est-ce qu'il me dit Quand je fais des bêtises. Oula, mais il me reste plus que. Il me reste plus que lui, là Ah, mais ça va être chaud. Ah bah ben non, c'est bon, j'ai gagné. <rire> Allez, suivant, il n'en reste plus que 5 attaques. Alors ça va faire une vingtaine de minutes. En tout, ça va le faire. 20 minutes de vidéo pour ce let's play là. Plutôt pas mal, hein. Allez, go, c'est parti. J'aime bien laisser en automatique. Comme ça, je vois aussi comment, comment on peut jouer. J'espère que vous m'entendez bien, que ce soit pas trop trop bas et tout. Sauf on qu est quand même le soir, je peux pas parler fort. Mais j'essaie de rapprocher au maximum le micro sans trop le rapprocher non plus. Pour pas que ce soit trop désagréable non plus. Et au pire, au montage, montrer le son, mais euh, voilà. Euh, on en est à où là Il ne reste plus Oh, bon, on a pratiquement gagné, c'est bon, je vais jouer moi-même. Je vais faire la fin. Poum, t'es mort. Toi, tu avances. Toi, tu attaques. Pouf. Et ben voilà, c'est gagné. J'adore, je prends au moment où c'est gagné. Au je suis sûr de gagner. Après, je sais pas, peut-être que l'automatisme peut aussi te faire perdre. Mais après, je ne sais pas du tout. Je pense que dans, les, dans ces jeux-là, il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Après, voilà. Hein. Pas faire mieux. Hein. Et puis, de toute façon, les logiciels que j'ai, c'est pas, pas ouf, ouf, ouf pour faire des montages. Hein. Et je m'en excuse. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire du bon montage comme il faut. Mais bon, j'y suis pour rien. Hein. J'ai pas les sous-sous pour me payer un bon ordinateur. Bon déjà celui-ci est déjà bien parce que je peux quand même vous faire des petits jeux. Mais des petits jeux, hein, pas des gros. Après voilà. Dou hein. bien <rire> Il est mort, ok. Pouf. Oh, il est pas mort Comment ça t'es pas mort Bon. Ah ben on a gagné, ok. Je suis à chaque fois que j'enlève je automatique. Je fais une, deux attaques et hop, c'est fini. 12, il reste bientôt. On a bientôt fini ce let's play. Bon, j'espère ça vous plaira. Hein vous me direz dans les commentaires si ça vous aura plu. Avec ma voix ou pas. D'où tu t'es manqué, toi, t'es sale aigle. Et puis, si vous voulez que je change la com ma compo, bah, vous me le dites aussi. Hein ça peut toujours se faire changer comme ça vous voyez les autres personnages comment ils attaquent et tout ça peut être intéressant je pense allez on va se remettre en automatique ce sera l'épisode automatique <rire> au moins hein. ah mais il reste plus qu'elle ouais, bon. ok on va essayer d'aller par derrière si on peut ça va être compliqué ou de faire de loin comme ça et avec l'arc c'est gagné normalement. En plus il une flèche ultime. Voilà. De toute façon j'aurais fait le tour et puis voilà. Et on passera au chapitre 3 qui se fera au prochain let's play. Je sais pas si j'attaque d'abord ou pas. Bon c'est pas. On va attaquer d'abord au moins. Ça leur enlève un peu de PV. Deux, il m'enlève plus de PV que moi. Peut-être parce qu'il est. Ah oui, niveau 3, niveau 2, c'est normal. Ok, c'était un peu normal. Ok, en fait, ils avancent... en fait, ils avancent même comme moi quand je mets en automatique. Ils avancent au plus près et puis voilà. Tac, toi, t'es fini. Hop, hop, hop. Ouais, ouais, bah, c'est bon. bah enlever l'automatique. Vu que normalement, il reste plus qu'elle. Ah, adieu. Ce n'est qu'un au revoir, qu'un revoir. Et toi aussi, tu vas faire. Ce n'est qu'un au revoir. Et voilà, c'est gagné. Alors, je sais pas si dans ce jeu on fait que gagner, mais je sens que le prochain épisode, ça sera amélioration plus découverte des différentes choses qu'on aura débloquées. Vu tout ce qui a amélioré et tout, je pense que ouais. Le let's le play 3, ça sera amélioration et découverte des choses débloquées. Puis peut-être quelques combats. Mais après, voilà. Parce que voir que des combats, je pense que pas que ça vous plaise. Après, je sais pas. Hein. Je sais pas, je sais pas. Alors j'essaye de faire automatique comme ça, ça va plus rapide et comme ça pour petit que la vidéo ne dure pas trop trop trop longtemps non plus. En désolé si parfois vous m'entendez pas ou autre. C'est ce que je bouge le micro. Ah, oh, il reste plus qu'un. Allez hop. Et on va gagner. Ok, euh, on va t'attaquer. Hop. On se remet en mode automatique. Ah, mais il n'y a que deux deux trucs. Ah non, mais on va se les faire alors. C'est bon, on va se les faire manuellement. On va faire en automatique, c'est bon. C'est pas parce que c'est un niveau 6 qu'on va perdre. Puis il faut se battre. Comme des grands. Oula, tu vas mourir toi. Ouf, ça va tu faire mal ça. Allez, t'es mort, il a gagné, voilà. Tour 2 terminé, et hop. Ah, nous en sommes au chapitre 3. J'ai failli commencer une autre attaque. Sur ce, c'est la fin de ce let's play. J'espère que ça vous aura plu. Au prochain let's play, bah, je vous montrerai ça, ça, ça, et peut-être ça. A voir. Et on fera des améliorations euh, des monstres, vu qu'il y en a plein à améliorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a à peu près 7 monstres à débloquer, et, enfin à améliorer, et on en a débloqué quand même pas mal. Quand même bien pour ce Let's Play 2. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo, et je vous dis à la prochaine!